Une fois que les quatre images sont correctement positionnées, on les sélectionne toutes, puis en maintenant enfoncée la touche majuscule du clavier, on les redimensionne. Pour le titre, on prend l'outil texte, on délimite la zone de texte et on tape le titre. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne le titre et on choisit la taille 22 pour la police. On redimensionne la zone de texte et la repositionne dans la page.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 On sélectionne l'ensemble des objets sur la page. Puis, dans la barre des menus, on choisit Format groupement, puis Regrouper. Les objets forment alors un objet unique, placé sur le même plan. Pour éviter qu'ils ne bougent quand les élèves écriront leur réponse, on verrouille le groupe. Pour les éléments du corrigé, on prend l'outil texte.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 On les groupe, puis on les place en arrière-plan, c'est-à-dire derrière les éléments de l'exercice. Enfin, on verrouille le groupe. Le cache est une forme qu'on vient intercaler entre les éléments de l'exercice et le corriger. On prend l'outil rectangle et on trace un rectangle par-dessus l'ensemble des objets de la page. Avec l'outil sélection, on sélectionne le rectangle pour en changer la couleur de remplissage. On prend ici la couleur du fond. On peut également choisir cette même couleur pour la bordure. Le cache sera alors totalement invisible. Le rectangle étant sélectionné, on choisit dans le menu tri puis derrière pour placer le cache entre le corrigé et les éléments de l'exercice. Pour finir, on vérifie que le corrigé apparaît bien quand on supprime le cache. On n'oublie pas d'annuler la dernière action avant d'enregistrer son fichier.